Je ne suis pas toujours comprise. Je suis peut-être toute seule à être plongée dans, dans mon univers sans que les autres le, le, le comprennent. J'ai toujours euh, porté la, cette notion de mascarade dans, dans mon travail. C'est mon moyen de, de me sentir exister et de, me, de prendre le, le contre-pied de toute... Euh, de tout ce poids euh, familial et euh, qui, est, qui est lié à une, euh, bah, une éducation euh, très hyper normée. Peu importe les jugements, je vis ces moments pour moi-même.